Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette série de sept webinaires proposés par la Dan de l'Académie de Versailles sur l'organisation de l'enseignement à distance. Nous allons dans cette série nous focaliser sur les services institutionnels mobilisables dans le cadre de la continuité pédagogique. Vous assistez en ce moment au second webinaire intitulé « Mobiliser les ressources numériques existantes pour la continuité pédagogique ». Ce webinaire va durer une trentaine de minutes et il est enregistré. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et des animateurs pourront vous répondre au fur et à mesure pendant ce webinaire. Ce, cet événement va se dérouler en quatre étapes, avec pour commencer un, un point sur l'accès aux ressources numériques, avant d'enchaîner sur la question de l'intégration de ces ressources dans des supports, puis, euh, un point sera fait sur la scénarisation d'une activité pédagogique en mobilisant ces différentes ressources pédagogiques existantes, avant de vous proposer un accès à des ressources complémentaires. Je vais maintenant euh, introduire rapidement euh, nos intervenants, Caroline Prat, Mathieu Guérin et Jean-Sébastien Barboteux. Euh, ils vont euh, vous présenter des pistes pour mobiliser euh, des ressources numériques existantes avec vos élèves. Je vais donner la parole directement à Jean-Sébastien de Barboteux pour le premier point. Bonjour à tous. Donc nous allons euh, d'abord traiter cette première partie comment accéder aux ressources numériques. Dans, dans l'Académie de, de Versailles, on va aborder le, le sujet selon plusieurs angles. Donc, vous avez à votre disposition des, des ressources institutionnelles qui sont euh, mises en œuvre au niveau national. Donc là, vous allez retrouver la plateforme euh, Edutech, qui permet de proposer des ressources aux enseignants, la plateforme BRNE, Banque de ressources numériques pour euh, l'enseignement, qui est des, destinée plutôt cycle 3, cycle 4, la plateforme euh, Lumi de France Télévisions et la plateforme Étincelle. Donc ça, c'est une première catégorie de, de ressources numériques, qui sont des ressources institutionnelles euh, mis, mises en place par euh, l'État et ses partenaires. Ensuite, vous allez avoir une deuxième euh, catégorie de, de ressources, qui vont être les, les ressources qui sont financées par les collectivités territoriales. Donc là, nous ne ferons, ferons pas le focus euh, sur ces ressources-là, puisqu'en fait, on a euh, dans, dans le second degré cinq cinq plateformes, cinq, cinq projets UNT, avec cinq politiques de dotation de ressources numériques différentes, avec, pour chaque projet, soit une ressource qui est financée pour tous les établissements, soit des ressources qui sont financées, soit par le projet. On vous fera, on verra plus tard, quelques exemples de ressources qui sont financées sous forme de projet. Et ensuite, vous avez donc, quand même, Troisième possibilité, qui est en fait de, de financer sous fonds propres, c'est euh, des ressources. Donc, là, la particularité de l'achat sous fonds propres, c'est que toute la partie euh, réglementaire est à, est à gérer par l'établissement. Donc, euh, au-delà de l'achat, vous avez en fait tout, toutes les dispositions euh, qui sont en rapport avec le traitement des, des données personnelles, l'inscription du service euh, au registre des activités de traitement et euh, le, le recueil des consentements aux familles une des particularités de la gestion en établissement c'est qu'elle présente une vraie difficulté c'est que vous devez faire une gestion de compte manuelle alors que dans les deux cas précédents que ce soit les ressources nationales ou les ressources collectivités vous passez par l'ENT pour accéder à ces services là donc ça c'est le, le mode d'accès aux ressources institutionnelles euh, donc avec l'ENT, vous avez deux, deux variantes. Une variante où on a un connecteur qui est dédié à l'ENT. C'est le cas de, de la plateforme d'accompagnement éducatif qui s'appelle Enseigno, qui est disponible dans les collèges des Yvelines et les collèges des Hauts-de-Seine. Vous avez également des ressources pour les lycées dédiées, qui est le projet académique Econofides, dédié à l'enseignement d'éco-gestion. Une banque de ressources qui s'appelle Mes Granules. Et euh, depuis la rentrée de septembre, vous avez deux, deux services, Kios et Paltris, qui en fait étaient accessibles via des connecteurs dédiés, qui vont passer maintenant par un portail d'accès unique. Alors ce, ce portail, on le retrouve sous, sous deux noms différents. On le retrouve sous le nom de Médiacentre dans les, dans les projets des, des collèges du Val-d'Oise, les collèges de l'Essonne et les lycées d'Île-de-France. Et on le retrouve sous une, le nom d'une application qui s'appelle « Ressources numériques externes » pour les collèges des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Donc, là, la particularité de l'accès à ces ressources-là par ces deux canaux-là, c'est qu'on utilise le compte ENT existant et euh, tout dans le cadre de l'accès aux ressources numériques, tout, tout le cadre juridique est déjà réglé par la partie ENT ou par la partie collectivité. Alors il reste un cas, quand même un cas de figure qui, est le, qui correspond essentiellement souvent à, à des situations où on est en, en école, on ne bénéficie pas d'un ENT. Donc on a la possibilité d'accéder sans ENT à partir de euh, la mise en place d'un lien per texte qui pourrait partir euh, soit depuis le site de l'école, soit depuis le bloc pédagogique, soit depuis le cahier de texte. Donc là, trois façons d'accéder. Euh, L'idée, c'est toujours de se positionner dans la situation du commun. Donc, quand on a un ENT, on passe par le l'ENT pour se connecter à ces ressources-là. Donc, si on reprend, si on a la ressource est dans le média-centre, on passe par le média -centre pour se connecter à la ressource. Et si on n'a pas le média-centre et qu'on on bénéficie d'un connecteur dédié, dans ces cas-là, on, on va utiliser le, le lien qui est proposé directement dans le ENT. Donc, la, la gestion de toutes ces ressources institutionnelles, en fait, euh, elles sont là essentiellement pour vous faciliter le travail en termes d'accès, mais aussi en termes juridiques, puisque ces, euh, ces ressources institutionnelles, tous les droits ont été, euh, ont été négociés et avec des ayants de droit. Donc, euh, que ce soit les, les droits d'auteur... Euh, mais aussi l'exception pédagogique. Alors vous retrouverez autour de ce QR code euh, le, le lien vers le, le texte du ministère qui, euh, qui vous explique euh, dans quelles conditions on peut utiliser les, les ressources institutionnelles. Donc là, je vous, ai fait, je vous fais un dernier focus sur euh, certaines ressources que vous retrouverez euh, certainement sous licence Creative Commons. Euh, pour vous expliquer un peu le... L'esprit des licences créatives communes, en fait, euh, dans le droit français, on, on utilise la, la mention tout droit réservé. Avec euh, dans, dans tout droit réservé, en fait, on a deux parties. On a les droits moraux, donc en fait, ce sont les droits qui sont liés à la personne, au créateur de la, de la ressource. Et ensuite, on a les droits patrimoniaux, qui sont les droits qui sont liés à l'exploitation de, de l'œuvre qui a été mise en ligne. En fait, les, les licences créatives communes, elles permettent de euh, mettre en place un mécanisme de mise à disposition de, de, du droit d'utilisation de ces ressources-là. Alors, on a, on a en tout cette combinaison de licences où on peut euh, restreindre l'utilisation de la ressource à une utilisation non commerciale. Euh, la dernière option, qui est l'option zéro, en fait, correspond à l'option « Vous pouvez faire ce que vous voulez de ma ressource ». Donc vous retrouverez euh, dans le dans l'article quelques quelques liens pour vous renvoyer vers ces ressources là mais sachez que euh, en France on a des, des ressources qui sont soit tout droit réservées soit sous licence créative commons avec des avec des contraintes de réutilisation voilà donc ça c'était un peu, un peu un petit rappel sur euh, le cadre qui vous est mis à, en place au travers de l'utilisation des ressources de ces ressources numériques Là, je vais maintenant laisser la parole à Caroline Prat. Bonjour. Ah. Merci. Je suis là. Donc, euh, ben bonjour à toutes et tous. Comme vous le voyez à l'écran, le, le deuxième point est sur l'intégration des ressources dans les supports numériques. Euh, nous allons vous proposer euh, trois possibilités euh, pour euh, intégrer, privilégier peut, les fonctions, pardon, proposer euh, trois possibilités qui vont être à privilégier en fonction des ressources que vous aurez choisies. La première que nous vous proposons est l'intégration. Donc, comme vous le voyez à l'écran, euh, vous voyez une capture de, de l'offre Lumi-Enseignement. Euh, l'intégration à savoir est une méthode quand même qui permet aux élèves d'accéder à une ressource sans sortir de la page dans laquelle ils se trouvent euh, cela évite aux élèves de, de se perdre en devant manipuler euh, différents onglets euh, qui s'ouvrent dans leur navigateur l'exemple euh, que nous prenons là à savoir euh, l'offre EduTech Enseignement euh, avec la conquête spatiale si vous constatez sur l'écran vous voyez la petite flèche vous avez les, le symbole des balises euh, qui sont blancs cette fois-ci, euh, quand vous sélectionnez euh, cette, euh, ce symbole, vous pouvez récupérer le, le, le code d'intégration qui va vous permettre d'intégrer de, de, de, cette ressource dans votre NT, euh, sur un blog, sur, euh, sur euh, un site établissement. Euh, Jean-Sébastien en a parlé juste tout à l'heure. Euh, je ne développe pas plus le, la partie bandeau rouge parce qu'on va reparler par la suite, parce que euh, l'offre Lumini Enseignement euh, propose de nombreux outils supplémentaires lorsque vous utilisez cette ressource. Mais euh, sachez que la première possibilité est, euh, est d'intégrer euh, une ressource dans, par, par exemple, euh, un ENT. Dans la diapo euh, suivante, euh, nous allons aborder la, la fonction de partage de liens. Euh, Certaines offres présentes dans tech permettent par un simple copier-coller URL de partager des ressources avec les élèves. Alors, vous voyez ici, nous prenons l'exemple de, de la Philharmonie. Euh, la, la particularité de la Philharmonie, c'est de, de proposer des ressources qui sont présentes sous forme d'audio-guide ou de jeux interactifs. Mais en fait, aucun, aucun lien d'intégration n'est présent et, et la ressource n'est pas téléchargeable. Cependant, vous pouvez, euh, par un simple copier-coller d'URL, euh, la partager à vos élèves afin qu'ils puissent en profiter. Après, libre à vous de générer euh, une URL courte ou un QR code, par exemple à déposer sur une fiche de cours, euh, ou simplement de laisser l'adresse en l'état et de la partager via le cahier de texte euh, numérique. Dans, euh, dans la diapositive, diapositive pardon, suivante, euh, nous sommes confrontés à une offre Edutech qui, cette fois-ci, ne permet ni l'intégration, ni le partage de liens. Par conséquent, l'action requise est la communication, c'est-à-dire donner aux élèves la consigne qui leur permettra d'accéder par leurs propres moyens à la ressource, alors, l'un des scénarios qui pourrait être en euh, le suivant, euh, voilà, je suis enseignant, j'ai repéré dans l'offre Retro News de l'edutech une ressource intéressante euh, sur le, le vote des femmes et je souhaite la communiquer à mes élèves. Donc, ben, ce que je vais demander aux élèves, c'est de se connecter via l'ENT aux, aux ressources pédagogiques. Alors, on a vu que ça pouvait être tout à l'heure soit le média-centre, soit les ressources pédagogiques en fonction des ENT présents dans l'académie. Euh, une fois que l'élève s'est connecté euh, aux ressources pédagogiques il va dans l'offre, euh, dans la ressource, à savoir ici l'offre Retro News. Et après, ben, on indique à l'élève le nom de l'article concerné. Et ici, il s'agit de, de, du vote des femmes, de l'article sur les votes des femmes. Euh, donc voilà pour la partie communication. Et euh, enfin, pour terminer cette partie sur l'intégration des ressources, nous tenions quand même à faire un, un focus sur. Euh, Outils que propose euh, bah, toujours l'offre Lumni Enseignement. Euh, nous avons rapidement évoqué tout à l'heure la partie euh, bandeau rouge euh, et en, à part la partie balise qu'on a pu évoquer tout à l'heure, vous avez d'autres outils. Alors, ces outils vous pouvez les voir dans la, la vidéo de présentation qui s'appelle euh, Lumni Enseignement euh, Mode d'emploi en vidéo. Vous avez un, une URL courte ou alors un QR code pour y accéder. Euh, et donc, ils sont très bien décrits dans cette vidéo qui dure à peu près trois euh, minutes maintenant si vous souhaitez y accéder euh, ben, je viens de le dire donc vous allez sur' le qr code, QR, QR code je vais y arriver au le qr code mais pour vous lister en quelques mots les possibilités vous pouvez donc c'est l'outil de tout en haut découper une vidéo pour en garder juste un seul extrait et euh, donner aux élèves uniquement la partie qui, euh, qui vous intéresse vous pouvez euh, créer un dossier donc c'est le deuxième en dessous le dossier, en fait, c'est une sorte de casier de collecte. Le professeur va pouvoir récupérer un certain nombre de vidéos qu'il souhaite mettre à disposition des élèves et communiquer le lien de ce dossier. Vous avez la possibilité aussi de partager le lien. Donc, c'est le, le petit symbole juste en dessous. Donc, ça, on l'a déjà vu. Donc, vous donnez un lien, un lien brut. Ensuite, vous avez la possibilité d'intégrer la ressource. C'est la balise qu'on a vue juste avant. Et enfin, vous avez la possibilité de télécharger une ressource. Voilà. Que pour ma part, j'en ai terminé sur cette deuxième partie qui regroupait les trois possibilités finalement de, de, de partage de liens. Bon, je donne un lien tout simple, j'intègre un lien ou alors je communique le moyen d'y accéder. Et je vais laisser la parole à Mathieu qui va vous parler cette fois-ci de la scénarisation. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc nous attaquons la troisième partie sur la scénarisation. Dans la première partie, donc les propositions de scénarisation, nous prenons l'exemple ici des BRNE, euh, qui euh, en fait vont permettre euh, au delà du de juste de juste partager une ressource, de préparer des, des parcours pour les élèves, euh, en leur partageant euh, uniquement euh, de façon individuelle ou par classe euh, certains morceaux de ressources et de chapitrés. Voilà. Alors, Ces ressources euh, qui permettent de scénariser sont accessibles via le, le média-centre, mais euh, nécessitent que les élèves se soient connectés auparavant euh, à leur, à leur média-centre et à la ressource pour qu'ils apparaissent euh, dans les classes. L'enseignant, voilà. lui, voit ses classes et peut euh, partager de façon différenciée dans ses différentes classes à partir du moment où les élèves se sont déjà connectés. Le catalogue se partage directement via un lien euh, qu'on peut coller donc dans son cahier texte ou dans une page autre si on ne dispose pas de l'ENT comme l'a évoqué tout à l'heure Jean-Sébastien puis Caroline euh, avec un simple lien et euh, vous retrouverez aussi un certain nombre de ressources interactives proposées ici euh, sur ce lien court. Euh, qui, le, le petit danger, en revanche, qu'il faut euh, euh, peut-être contourner, c'est l'intégration des liens, ça a été évoqué par Jean-Sébastien, euh, nuise au parcours de l'élève, au sens où à chaque fois qu'ils vont cliquer sur un lien à partir de leur cahier texte ou de leur ENT, ils vont sortir et changer de plateforme. Et euh, à chaque fois qu'ils vont cliquer sur un lien, ça va ouvrir soit une nouvelle page de navigateur, soit un nouvel onglet. Et euh, s'il y en a trop, enfin trop de liens, vont, vont nuire à, la, à son parcours et à sa navigation et vont le perdre. Il va passer trop de temps euh, dans des considérations techniques et moins sur euh, son parcours pédagogique. Voilà. Et euh, vous pourrez comme exemple, du coup, euh, suivre euh, le Géniali préparé par M. Rollo. D'autres exemples avec cette ressource euh, Pearl Trees. Euh, Pearl Trees est donc un projet qui est déployé euh, notamment dans l'ENT dans des, des lycées. Euh, donc, euh, proposé par la région. Euh, on voit ici, euh, dans cet exemple, si vous allez directement sur la page, euh, un, un professeur qui a préparé tout un espace de travail pour ses élèves, donc de la même façon que pour les BRNE tout à l'heure, le professeur dans Pearl Tree va voir ses classes et va pouvoir préparer des espaces de travail dans lesquels les élèves vont pouvoir euh, déposer euh, des choses. C'est-à-dire que le professeur va auparavant euh, déposer les ressources euh, ou des pages avec euh, des, du cours, et euh, les élèves, ensuite chacun dans leur partie, pourront abonder le travail de façon collaborative ou déposer des devoirs. Donc cet espace-là euh, a été dédié pour euh, le travail du grand oral, les élèves par exemple pouvant euh, chacun ajouter une perle dans laquelle ils peuvent s'enregistrer euh, directement depuis euh, leur téléphone portable ou leur ordinateur et le, le, la partie son est directement enregistrée dans Trees et le professeur reçoit une notification. Deuxième exemple que je voulais évoquer, là, ça concerne, euh, enfin, ça concerne, en tout cas, ça a été fait par, euh, sur le site euh, Voix professionnelle de l'Académie de Versailles, euh, où vous retrouverez un grand nombre de scénarios et de ressources, euh, enfin, de scénarios euh, de d'enseignement hybride et de ressources dédiées par discipline et pour l'accompagnement des enseignants et des élèves. Euh, si le site a été fait de prime abord pour la voie professionnelle, un grand nombre de choses et de concepts sont tout à fait bons à être réutilisés, quelle que soit la filière ou le niveau de classe. Et je vous invite à consulter les exemples de, de l'hybridation proposés sur ce site. Donc, euh, comme évoqué au début, un certain nombre de ces ressources euh, sont déployées euh, selon les projets UNT. Donc, ça, cette ressource concerne tous les lycées Île-de-France et euh, une partie des collèges pour les collectivités des Yvelines et des Hauts-de-Seine sur appel à projet. Un certain nombre de ressources complémentaires sont utilisables et proposées que vous allez retrouver sur l'ensemble de ces sites. Donc si vous allez depuis le site d'Anne et que vous cliquez sur « Ressources numériques pédagogiques », vous trouverez un ensemble d'articles de, proposant des ressources qui ont été testées et avec des retours d'expérience de, d'enseignants. Vous trouverez aussi le bar à ressources. Euh, qui est une base de connaissances euh, avec des exemples d'usage, euh, d'applications euh, euh, qui sont installables sur les euh, machines personnelles des élèves par exemple, ou euh, directement utilisables en ligne avec un navigateur. Vous avez évidemment tous les sites disciplinaires qui proposent des scénarios produits par les groupes d'expérimentation pédagogique et qui ont donc été éprouvés. Et pour le premier degré, la partie prime abord, qui est le portail numérique qui leur est dédié. Voilà, je pense que je vais pouvoir laisser la parole à Christine Fiasson pour la conclusion. Merci beaucoup euh, Mathieu. Donc, euh, peut-être pour, euh, pour terminer déjà, vous dire que l'ensemble des ressources qui ont été présentées dans ce webinaire euh, pendant, tout la, toute la pendant tout le déroulé euh, de la présentation vont pouvoir être retrouvées sur le site de la Dan euh, dans un article dédié qui euh, sera envoyé par euh, mail pour toutes les personnes qui se sont inscrites et qui sera également euh, euh, communiquer sur les réseaux sociaux pour ceux qui le souhaitent. L'intérêt de cet article, ce sera bien sûr de retrouver l'enregistrement du webinaire, le support, le diaporama support qui vous a été présenté, mais également des liens vers des tutoriels, des fiches pédagogiques ou des retours d'usage. Vous aurez notamment la possibilité de creuser les différents exemples évoqués il y a quelques instants par Mathieu Guérin pour la voie professionnelle ou encore retrouver l'ensemble des ressources qui vous ont été présentées parfois de nom au début, de, de la, au début du webinaire. Je pense notamment à l'ensemble des partenaires du portail Edutech que vous connaissez peut-être mais qui pourront vous être détaillés. Nous avons eu la possibilité dans le chat de répondre à de nombreuses interrogations. Je crois qu'il y en a eu une en particulier sur la fonction du référent -gar. Alors, Mathieu Guérin, est-ce qu'une prise de parole peut-être courte pour expliquer comment le Médiacentre fonctionne pour avoir accès aux ressources dont Jean-Sébastien Barboteux a pu parler il y a quelques instants et qui sont accessibles via le Média-Centre. Est-ce qu'une rapide présentation du rôle du référent-gare et du Média-Centre est possible en quelques instants Oui. Alors, euh, concernant le GAR. donc le gare euh, n'y a accès que le référent-gare, qui est la personne qui s'occupe de euh, distribuer les ressources, les licences c'est-à-dire toutes les ressources qui euh, nécessitent une licence pour y accéder, qui ne sont pas en accès libre. Euh, L'usager, élève et enseignant a accès au Centre, qui est un agrégateur de contenu, dans lequel apparaissent ces ressources qui ont été distribuées euh, et dont on, on, on a une licence. Cette licence va concerner soit tout l'établissement, pour les licences établissement, soit les licences individuelles, on appelle individuelles les licences type euh, manuel scolaire. Euh, si votre euh, ressource n'apparaît pas dans votre Médiacentre, il y a plusieurs solutions, soit elle n'a pas été euh, distribuée, si par exemple vous êtes arrivé en cours d'année pour un élève ou pour euh, un, un remplacement, auquel cas il faut, con il faut euh, consulter votre référent garde d'établissement, qui peut être euh, votre documentaliste ou votre référent numérique, en tout cas au minimum le chef d'établissement y a accès. Euh, ou alors, euh, ça peut être un problème d'affichage uniquement dans le, le média centre, et ça, très certainement, c'est très sensible aux cookies. Donc, euh, je vous conseille de commencer par vider le cache, rafraîchir la page ou changer de navigateur euh, avant de vous affoler et de penser qu'il n'y euh, a, a plus rien qui marche. Voilà, le, la, un petit, là, si vous effacez l'historique de des choses comme ça, euh, ça permet de, de relancer euh, la machine normalement. Y a-t-il d'autres questions plus précises Alors sur le gare, pas forcément, mais je, je redonnerai la parole si c'est le cas. Peut-être un petit focus pour Caroline Prat sur l'UMNI, qui a été présenté avec des exemples et évoqué à plusieurs reprises. D'où viennent les ressources de l'UMNI, je crois, Ressources France Télévisions, pour, et qu'est-ce qu'on y trouve exactement, Caroline non, en fait, je voulais juste ben, peut-être rebondir sur ce qui a été dit par Jean-Sébastien. Euh, il a cité au début, Enfin, moi j'ai cité la ressource Lumni Enseignement euh, qui passe par tech. Maintenant, il y a le site aussi Lumni, euh, lumni.fr, euh, qui est listé aussi sur le site de la DAN. Et depuis lundi, euh, comme pour le dernier confinement, euh, la plateforme Lumni a relancé sa programmation quotidienne en fonction des disciplines et des niveaux. Donc, vous pouvez suivre le programme, euh, le programme donné par, euh, par Lumni. Voilà, avec une répartition par discipline. Très bien, merci beaucoup pour cette précision, Caroline. Et peut-être pour terminer, il y a eu, je crois, une question sur les droits d'usage. Donc, en fait, il faut, il faut regarder par ressources, par type de ressources, mais peut-être, Jean-Sébastien, par rapport à cette interrogation, on est d'accord que ce, ce sont les, les, les types de ressources qui vont conditionner la réflexion autour des droits d'usage comme tu l'as présenté il y, a, il y a quelques instants Alors, sur les sur, sur les droits d'usage, vous avez deux, deux facettes. L'usage des ressources numériques que vous allez utiliser dans un cadre qui est celui de l'utilisation des ressources institutionnelles. Le droit d'usage pédagogique, vous l'avez, euh, a été financé par l'État, donc vous pouvez utiliser ces ressources dans un cadre pédagogique. Ensuite, vous avez des ressources qui peuvent être des productions d'élèves. Ça, c'est un deuxième cas de figure. C'est utiliser des productions d'élèves. Ça se fera avec l'autorisation de l'élève et des parents. Donc, vous avez deux, deux facettes. Toutes les, toutes les ressources numériques que l'on vous a présentées, vous avez le droit de les utiliser dans un cadre pédagogique. Voilà. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en, en droit français, euh, l'exception pédagogique, en fait, se traduit par euh, des droits négociés avec les sociétés d'ayant droit. Il n'y a pas, comme aux États-Unis, euh, euh, un, droit, un droit pédagogique qui serait le, le « fair use » où on permettrait à euh, n'importe quel enseignant d'utiliser des, des ressources publiées euh, aux États-Unis. En, en France, ce n'est pas le cas. C'est le, le droit d'auteur qui prime. Et... Euh, la liberté qui est donnée de réutiliser ces ressources-là, elle est faite au moment de, de, la, de la souscription du contrat, donc pour les ressources nationales au moment où l'État a euh, fait financer par des éditeurs privés ces, ces ressources-là. Ça, ça peut être aussi au moment où l'établissement achète la ressource, mais tous ces éléments contractuels sont, sont expliqués de toute façon dans les ressources, c'est-à-dire que toutes les, toutes les ressources qui sont intégrées, dans toutes les ressources, vous avez de toute façon des liens avec des rappels sur les licences et les, et les droits qui vous sont permis d'utiliser cette ressource-là. La, la, la vraie difficulté pour un enseignant, ça va être d'utiliser des ressources qui ne sont pas des ressources institutionnelles, où là, il a un travail d'expertise à faire, d'analyse, pour voir s'il a réellement le droit d'utiliser ou pas cette ressource-là. Dans le cadre de toutes les ressources institutionnelles, ce droit-là a déjà été négocié soit par l'État, soit par la collectivité quand c'est financement de la collectivité, soit quand l'établissement a acheté la ressource au fond propre. Merci beaucoup Jean-Sébastien pour ces précisions. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc je crois que nous avons fait un large panel de d'intervention pour avoir le plus possible d'informations à vous, à vous transmettre. Euh, vous pourrez retrouver cet enregistrement donc, comme je l'ai dit sur le site de la l'ADAN. Euh, je vous remercie pour votre participation à ce deuxième webinaire et puis je remercie bien sûr nos trois intervenants, euh, Caroline Prage, Jean-Sébastien Marboteux, Mathieu Guérin ainsi que les collègues qui ont animé le, le chat, euh, Anissa, Raphaël et Laurent. Et euh, Merci à tous et euh, à bientôt pour un autre webinaire.